Si vous voulez choisir les personnes qui peuvent accéder à vos informations personnelles. Pour vous inscrire, vous avez fourni certaines informations à Facebook, comme votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Ces données peuvent servir à vous identifier et donc à vous retrouver en dehors du réseau social. Pour éviter cela, une fois que vous êtes connecté sur Facebook, il suffit de cliquer sur la flèche située en haut à droite de la page. Dans le menu déroulant, sélectionnez la rubrique « Paramètres ». Ensuite, dans la colonne qui apparaît à gauche de l'écran, cliquez sur l'onglet « Confidentialité ». Dans la rubrique intitulée « Qui peut me trouver avec une recherche ?», utilisez les boutons Modifier pour répondre aux questions. « Qui peut vous trouver grâce à l'adresse électronique que vous avez fournie ?» et « Qui peut vous trouver grâce au numéro de téléphone que vous avez fourni ?» Pour chacune de ces questions, vous avez le choix entre trois réponses. « Tout le monde »,« Amis et leurs amis » et « Amis ». Si vous avez beaucoup d'amis qui ont eux-mêmes beaucoup d'amis, peut-être vaut-il mieux choisir la réponse « amis ».